Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc une vidéo eh bien un petit peu particulière, un petit peu format vlog entre guillemets. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a à peu près un mois, un mois et demi, eh bien j'avais publié une vidéo sur ma chaîne YouTube où justement je t'expliquais que je venais de récupérer un appartement en sous-location. Euh, dans un, une, une configuration un petit peu spéciale, puisque c'est un appartement qui est en souplexe, c'est-à-dire qu'il est en dessous du niveau 0. Et donc, tu l'as bien compris, il présente au départ des inconvénients, puisque bah, il est en sous-sol, donc il y a quelques ouvertures, mais ce sont des petites ouvertures. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué derrière de pouvoir. Eh bien en faire quelque chose de rentable et donc la question que je me suis posée et c'est pour ça que tu, tu, tu reverras je te remettrai eh bien la première vidéo que j'avais tournée où justement j'ai fait venir jean-christophe griselin qui eh bien, est bien quelqu'un qui permet de faire de l'accompagnement en termes d'expérience puisque c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience justement dans tout ce qui est un petit peu anodin en termes de création euh, donc de, de concept par rapport à des appartements et donc je l'ai fait venir et dans cette vidéo, eh bien, on, avait, voilà, on avait parcouru l'appartement, il avait donné un petit peu ses idées, etc. Et après, donc, euh, on avait fait toute une partie plus eh bien, sur l'ordinateur où là, on s'était revu. Et en fait, on avait tout simplement échangé, on avait designé, on avait imaginé ensemble cette, ce nouvel appartement. Et l'idée, si tu veux, c'était d'avoir bah, de partir de points faibles. On savait qu'on avait des points faibles par rapport à cet appartement. C'est d'en faire quelque chose justement où on enlevait tous les points faibles et au contraire avoir des points forts. Et comment Notamment en créant une expérience. Et du coup, eh bien, on s'était vu, on avait fait toute une séance, euh, une journée complète. Hein, on avait complètement réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire dedans, qu'est-ce qu'on pouvait euh, améliorer, euh, qu'est-ce qu'on pouvait acheter et où acheter. Et du coup, on était sorti eh bien, un projet. Et eh suite à ça, bien évidemment, tu l'as compris, ce projet, je l'ai mis à exécution et donc on a bossé euh, de manière assez importante euh, et du coup et eh bien là l'idée dans cette vidéo c'est que je te présente maintenant que c'est terminé et eh bien euh, l'appartement suite à cette présentation et eh bien je te retrouverai et je te rentrerai beaucoup plus dans le détail mais avant de commencer avant de commencer Lâche-moi tout de suite le pouce bleu si ce format de vidéo te plaît. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, si tu l'as pas encore fait une chaîne YouTube, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie d'appartement et d'entrepreneuriat. Tu t'abonnes, tu découvres ça tout en bas et aussi si toi tu es intéressé par la création d'expériences ou si tu es intéressé par la sous-location. Regarde rapidement dans la partie commentaire description de cette vidéo, tu découvriras des liens qui vont te permettre à toi aussi de te former gratuitement dans ce type d'activité. Ce que je te propose c'est qu'on enchaîne, reste bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin on va parler de chiffres, je sais que tu aimes bien les chiffres et justement on va en parler à la fin de cette vidéo. Donc c'est pour ça reste bien jusqu'à la fin. Donc là du coup je vais te présenter l'appartement en détail. Donc là on est dans la pièce principale tu l'as compris donc là historiquement c'était euh, finalement ici c'était eh bien euh, donc euh, le, le salon séjour hein, il y avait un canapé historiquement avec une petite table etc donc tout ça on a complètement revu c'est terminé euh, c'est fini euh, là c'est donc devenu la chambre euh, la chambre et en même temps bah, on peut peut-être le voir ici on a donc un petit coin pour pour déjeuner hein, déjeuner dîner voilà on peut être à deux on peut mettre une deuxième deuxième chaise bien évidemment et là, ici, eh bien, on a créé vraiment une expérience euh, avec, une, euh, avec une, télé, euh, une télé suspendue, avec une méridienne. Euh, donc, c'est pas la méridienne qu'on avait imaginée euh, donc, au départ, puisqu'on avait prévu une méridienne rouge beaucoup plus cosy. Mais en ce moment, on a un vrai problème dans tout ce qui est mobilier, c'est que c'est très difficile de s'approvisionner. Parce qu'on a des grosses structures de stock ou alors des délais qui sont très très longs. Et moi, je ne voulais pas euh, attendre trop longtemps. Donc bien évidemment, il a fallu trouver des solutions provisoires. Donc ce n'était pas la méridienne au départ que j'avais prévue. C'était une méridienne plutôt rouge, plutôt beaucoup plus cosy que celle-ci. Mais franchement, ça fait l'affaire. Donc il a fallu chiner, il a fallu chercher un petit peu, mais voilà, on a réussi quand même, je pense, à faire quelque chose de, de plutôt sympa, tu vois, on a mis une tête de lit euh, euh, plutôt sympathique. Alors on avait prévu au départ de la dorer avec une bombe, mais bon, on n'a pas eu le temps non plus, mais je t'expliquerai ça un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Voilà, on a réussi quand même à faire, je pense, une atmosphère plutôt sympa. Là ici, c'était un ancien, euh, donc un, comment dirais-je, un ancien placard, hein, qui avait un compteur EDF dedans, avec un chauffe-eau. Bah, tout ça, tout a été complètement, euh, voilà, a été complètement euh, repensé, revisité. Là ici, c'était pas du tout d'origine. On a mis une planche en bois. Euh, tout simplement donc tu vois qui fait un petit peu style ancien avec une, une lampe de notaire hein, ça s'appelle comme ça lampe de notaire ou lampe d'avocat ou de médecin ça s'appelle comme ça et du coup l'idée c'est que eh bien, les personnes puissent travailler directement ici voilà euh, voilà on a essayé de repenser un petit peu un petit peu tout euh, on a beaucoup, on a fait beaucoup de peinture euh, au niveau euh, notamment euh, bah, des murs tu l'as vu mais également au niveau euh, tout ça était en blanc Il hein. faut imaginer qu'au départ tout était blanc d'ailleurs si tu reprends la vidéo euh, de l'époque bah, tu verras, hein. c'était pas du tout comme ça euh, au niveau des marches, par où je suis descendu il y a quelques instants, eh bien on a mis voilà, des petits euh, antidérapants, euh, mais on a essayé un petit peu de redécorer cet escalier qui est, qui est plutôt bon marché. Hein, L'idée, ce n'était pas non plus de partir dans des, dans des coups délirants et justement, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo, que tu comprennes un petit peu quel était mon objectif par rapport à ça. Là, du coup, ici, on a euh, mis un papier peint, euh, un papier peint spécifique. Euh, donc là, voilà, sur tout ce mur là, et tu vois, ça symbolise avec les, euh, avec les rideaux, bah, ça symbolise tout simplement une fenêtre. Et voilà, on symbolise le fait qu'on peut fermer la fenêtre, puis ça donne un côté vraiment cosy aussi, je trouve, euh, à cette partie-là. Après la cuisine, globalement, on a regardé beaucoup de choses. Il euh, y avait donc euh, historiquement un, un. Je crois que c'était un.. C'était une me la vaisselle, on l'a retiré, on a mis un petit frigo. Donc ça c'est de la récup que j'avais sur un autre appartement, que j'ai remis. Là, on a changé, euh, on a mis du coup un, un évier beaucoup plus sympa en, en, en noir. On a mis des plaques euh, donc, euh, en induction, hein, beaucoup plus d'époque. Avant, c'était les anciennes plaques euh, à gaz. On a gardé le four parce que bon, on n'avait pas tout changé. Le four a, a priori passe et je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est très utilisé. Donc, c'est pour ça. Après, on a prévu tous les petits équipements classiques, bouilloirs, grippins, etc. Donc, tout ça est dans, dans les meubles. On a gardé le style initial, on a peint tout en noir et ma foi voilà tu me diras ce que tu en penses dans la partie commentaire après ici donc les toilettes donc là on a refait euh, donc en, en doré euh, toute la partie on a mis des petits cadres etc voilà donc les toilettes sont plutôt à mon sens agréables. on a repeint toutes les portes en noir et on arrive dans la partie euh, sportive on va dire donc là c'est l'idée si tu veux c'est qu'au départ cette pièce là c'était vraiment une pièce euh, dédiée euh, normalement à la nuitée. c'est à dire que là c'était la chambre au départ et on l'a complètement repensé. Hein donc là justement tu retrouves des barres, euh, des barres donc, pour faire du, pour faire du, du sport, hein, pour faire ta gymnastique. Tu retrouves bah, voilà, si tu veux faire de la corde à sauter notamment. Euh, là du coup de quoi faire pareil euh, si tu veux faire du, du, du, du comment dirais-je des exercices le matin, si tu veux faire des séances de yoga, etc. T as, t as un tapis qui est prévu pour ça. Tu l'as compris, là du coup, eh bien, on a mis un vélo électrique et derrière on a mis un papier peint en relation avec le vélo justement. Hein, donc faire quelque chose de, de plutôt euh, sympathique. Et enfin la pièce principale c'est donc le sauna. Euh, voilà, donc le sauna, euh, donc plutôt intéressant le sauna puisque bah, on peut tout faire, on peut changer les lumières, l'éclairage, etc. On peut vraiment euh, absolument tout faire. Voilà, je t'éclaire tout. On peut mettre de la musique, la radio, on peut brancher son téléphone. Euh, bref, un lieu qui à mon sens peut vraiment être très sympa. Tu rentres le soir du boulot, tu fais ta séance de sauna, tu fais un peu d'exercice, etc. Et du coup, après une fois que tu as fini, eh bien t'enchaînes tout simplement dans la partie douche qui est juste ici. Donc là, rien de bien spécial ici. On a juste repeint, on a tout repeint. Le, le plafond, les murs, euh, on a changé le, le, le miroir. Là, c'est assez classique, euh, mais à mon sens, c'est suffisant. On passe pas tout son temps dans la salle de bain. Donc voilà un petit peu ce qu'on a, euh, qu a imaginé euh, ici. Et ce que je te propose maintenant, eh bien, tout simplement, c'est qu'on se retrouve. Eh bien, euh, je, vais, euh, on va, voilà, je, vais, je vais me poser, je vais m'installer correctement. Et là, du coup, je vais t'expliquer ça beaucoup plus en détail. On va parler notamment de chiffres puisque j'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve eh bien, dans une position un petit peu plus euh, stable euh, qu'on ce qu'on a pu faire auparavant. Donc, du coup, dans cet appartement, eh bien, là, je vais faire donc, les photos. Hein, je suis dans l'appartement, je te fais cette vidéo-là à ce moment-là. Là, là j'enchaîne sur les photos. Donc, tu le sais, généralement, c'est moi qui fais les photos, tout simplement parce que j'ai un logiciel derrière qui permet de retravailler les images. Donc, euh, c'est un logiciel qui fonctionne très, très bien. Je ne fais pas du tout pour une question de coût, c'est une question que ça me permet de tout de suite enchaîner. Quoi. Pas besoin d'attendre la présence d'un photographe qui parfois peut prendre plusieurs jours, voire semaines, et euh, où je n'ai pas forcément des fois l'attente. Euh, que je souhaite donc du coup moi c'est vrai que je le fais par moi-même c'est peut-être un niveau légèrement en dessous d'un photographe mais franchement, franchement le résultat est vraiment topissime donc là je vais enchaîner sur les photos alors maintenant on va reprendre un petit peu l'histoire de ce projet donc je te l'ai expliqué, je ne vais pas refaire l'historique et pourquoi j'ai fait tout ça euh, mais l'idée si tu veux c'est que pour moi je voulais finalement en tirer deux profits le premier c'était euh, tout simplement bah, tirer euh, les points faibles de cet appartement en points forts c'est à dire les transformer en points forts donc là je pense que c'est le cas et la deuxième chose c'est que plutôt que de louer à des prix classiques du marché on est vraiment sur un studio finalement enfin c'est une chambre mais bon on est à la limite d'un studio on va dire c'est un, ouais, un, un T2 un petit, un petit T1 euh, si tu veux le truc c'est que euh, ce type d'appartement on le sait en termes locatifs on est à peu près à 35-40 euros l'annuité je paye un loyer très, peu, très, très, très, faible. Enfin, très faible, je paye un loyer qui est plutôt bas marché, je, je dois payer de mémoire je crois 480 euros par mois, mais tout inclus. Donc l'électricité, le chauffage, l'eau, absolument tout. Il euh, n'y a que l'internet que je dois rajouter. Donc ça me paraît pas trop trop cher puisque quand on sait que ce type d'appartement va consommer à peu près 50-70 euros par mois d'électricité, euh, tu as l'eau... Euh, t'as toujours des petites chats, etc. C'est-à-dire qu'en gros, le loyer à peu près à 400 euros, c'est voilà, pas, pas très déconnant. Mais c'est surtout que derrière, euh, je veux moi le louer, et du coup, j'ai fait mes prévisions par rapport à ça, à peu près à 70-80 euros l'annuité. Ce qui n'est pas du tout déconnant par rapport au type d'expérience. Alors, on a beaucoup discuté avec Jean-Christophe, où il me dit qu'on peut aller plus loin que ça. Honnêtement, sur ma ville. Euh, ça me paraît compliqué quand même. Maintenant, c'est vrai qu'une expérience, si elle est vraiment unique et si vraiment tu fais quelque chose que tu n'as trouvé nulle part ailleurs, il n'y a pas d'élément de comparaison. Il faut bien que tu comprennes ça. C'est-à-dire que si un voyageur vient dans ta ville et qu'il ne peut pas comparer avec une autre annonce, ton logement finalement, il est unique. Et quand c'est unique, eh bien il n'y a pas de prix de référence. Et s'il n'y a pas de prix de référence, ben, en fait tu peux appliquer n'importe quel prix. Tu le sais aussi, je fais aujourd'hui ce qu'on appelle des romantic rooms, hein, c'est-à-dire des, des, euh, des, des, des appartements où je mets des baignoires balnéo, des jacuzzis, etc. Euh, ça reste encore assez euh, marginal ce type d'activité, euh, mais on commence quand même à avoir des prix de référence parce qu'il euh, commence à y avoir de plus en plus de concurrence dans ce domaine-là. Et donc forcément, bah là on peut comparer. Les prix le voyageur peut comparer et c'est surtout qu'il peut aussi bah, finalement faire jouer la concurrence et choisir peut-être un autre euh, de tes euh, concurrents alors que là ce type d'appartement bah, finalement il n'y a que moi qui ce type d'appartement sur ma ville donc c'est vrai que tu vois ce qu'on discutait avec Jean-Christophe c'est qu'il me disait bah, non au contraire tu peux louer beaucoup plus cher alors on va tester bien évidemment et du coup je te ferai d'autres vidéos par rapport à ça je t'en reparlerai bien évidemment mais je pense que même déjà, si je partais sur un tarif à 70-80 euros la nuitée, on est à deux fois plus cher, au moins deux fois plus cher que le prix initial. Si on est sur une moyenne de 20 nuitées, ce qui est à peu près quelque chose d'assez cohérent finalement, tu te rends compte qu'on est sur un logement à au moins 1400 euros par mois de chiffre d'affaires. Et j'ai un loyer en face de 480 euros et ça inclut mes charges. Donc le calcul, il est vite fait. Il me reste juste l'Internet à payer et il me reste juste l'assurance. Ce qui doit représenter à tout casser 50 euros, 50, 55 euros. Donc tu vois bien que 1400 euros... Et eh bien, derrière, moins 480 euros et moins, donc euh, ce que je te disais, les 55 euros, on est sur à peu près, un, un, un, un, un, on va dire, un gain aux alentours de à peu près 800 euros de cash flow, ce qui est juste énormissime. 800 euros, ce type d'appartement, c'est juste incroyable. Euh, et tu te rends compte que finalement, bah aujourd'hui, enfin moi, c'est ma position, c'est que j'essaie vraiment de sélectionner les appartements que je vais faire. Alors, forcément, ça a un coût et on va y venir. Hein. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, mais euh, ce qu'on va en parler, c'est important. Mais si tu veux, tu te rends compte que si derrière, tu mets tout en place, tu fais exactement ce qu'attendent tes voyageurs, Et eh bien, pour le coup, on n'est plus du tout sur une rentabilité. Alors qu'un appartement comme celui-ci, de base, m'aura peut-être rapporté 300, 350 euros maximum. Là, on va doubler le cash flow, voire même plus. Parce qu'on a des périodes de, de l'année qui sont beaucoup plus euh, fortes et du coup on, je sais qu'on peut vraiment les chercher beaucoup plus donc euh, tu vois parfois il vaut mieux en faire moins mais ce qu'on fait on le fait bien et on le fait de manière très efficace et du coup il n'y a pas besoin d'avoir euh, 20 appartements pour se sortir un salaire correct et pour avoir un, ou un complément de revenu euh, correct j'entends par là 2000 euros par mois d'accord euh, c'est pas du tout le cas euh, tu vois il suffit d'en avoir 3 finalement 3 comme celui ci ce qui n'est pas un gros investissement et derrière, tu vas chercher 2400 euros tous les mois. C'est quand même, je trouve, vraiment un business qui vaut vraiment le coup d'être fait. Euh, c'est pour ça que j'en parle beaucoup et c'est pour ça que j'essaie de te motiver à toi aussi euh, aller sur ce type d'activité. Alors maintenant, tu vas me dire, bah ok, mais quel est le coût réel que représente cet appartement Donc Au départ, on a repris quand même pas mal l'existant. Tu l'as vu, la cuisine était déjà là. Alors, on a revu beaucoup les équipements, mais... On a fait aussi un peu de récup, donc j'ai récupéré notamment une télévision, j'ai récupéré un réfrigérateur, un petit, un petit réfrigérateur, j'ai récupéré le lit que tu vois derrière, qu'on a retransformé, qu'on a juste retravaillé. Parce que tu sais, parfois, euh, quand on veut obtenir des choses sympas, il ne suffit pas tout simplement de balancer et racheter autre chose qui correspond exactement à ce qu'on souhaite. Il suffit parfois peut-être de remettre une touche de décoration, de personnalisation pour complètement transformer l'usage qui en était fait au départ. Donc, tu vois, avant de préparer cette vidéo, j'ai regardé rapidement sur mon ordinateur eh bien, ce que ça m'a coûté en termes d'équipement. Donc, j'ai dépensé 3000 euros hein, 3000 euros d'équipement pour mettre dans cet appartement. Reste à ça donc la télévision, comme je te le disais, que j'ai récupéré. Donc, c'est des télévisions aux alentours de 350 euros. Et le petit réfrigérateur qui est ici que j'ai récupéré et franchement tu peux en trouver aujourd'hui même en occasion à une centaine d'euros ça vaut vraiment pas très cher donc on va dire qu'on est sur 500 euros que j'ai pas forcément budgétisé et intégré dans mon calcul réel mais voilà on est sur un budget à peu près à 3500 euros d'équipement pour arriver à tout ça alors ensuite après donc ça c'est la partie vraiment euh, on va dire équipement, après il y a toute la partie euh, comment je pourrais dire, toute la partie euh, peinture euh, papier peint euh, et aussi le temps que ça a pris donc là j'ai plus trop les chiffres en tête, enfin je ne sais pas de manière détaillée parce qu'on a été plusieurs fois, euh, je crois c'est à Castorama pour acheter tout ce qui était euh, peinture euh, ça représente quelques centaines d'euros tous nos pots de peinture très honnêtement après, j'ai acheté donc, les, euh, ce que tu vois, les, euh, ce que je t'ai fait tout à l'heure, euh, le papier peint. Donc là, je devais en avoir pour euh, à peu près 300 euros, quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc on va dire sur ce budget peinture, papier peint, réellement, on a à peu près pour, à mon sens, 700, 800 euros. À peu près. OK. Et ensuite, après, il y a la main d'œuvre. Donc la main d'oeuvre, si c'est toi qui le fais, bien évidemment, euh, alors je ne peux pas dire que ça coûte zéro parce que ton temps coûte de l'argent, mais ce que je veux dire, ça coûtera forcément, alors tout dépend à quel niveau, à quel taux horaire tu es, mais euh, tu peux le faire par toi-même. Voilà. Aujourd'hui, moi je ne l'ai euh, pas sous-traité, mais j'ai pris quelqu'un de mon équipe puisque tu le sais, j'ai une conciergerie, donc j'ai délégué quelqu'un à faire ce genre de choses. Alors j'en regrette peut-être un petit peu parce que ça a mis beaucoup plus de temps que ce qu'aurait dû être prévu au départ. Donc, ça a engendré, on va dire, une perte, euh, puisque bah, pendant ce temps-là, moi, je payais le loyer. Euh, donc, bon, ça a engendré, on va dire, une petite perte par rapport à ça. J'ai utilisé les moyens en interne. Donc, euh, après, il faut... Alors, je n'ai pas le coût exact, pour le coup, puisque c'est de la ressource interne que j'ai utilisée. Donc, c'est assez difficile pour moi. Mais voilà, dans, dans, ton, dans ta représentation, euh, comment dirais-je, euh, de coût, ce que ça a pu euh, engendrer, eh bien, il faudra que tu prennes en considération qu'il y aura le temps humain pour faire ça. Donc, si on additionne tout ce que je t'ai dit, donc je t'ai dit, on est à peu près à 3 500, donc euh, de meubles, plus 800 euros, allez, on va arrondir, même 1000 euros de euh, peinture, euh, rideaux, euh, papier peint, etc. 1000 euros. Donc, on est à peu près sur un budget de 4500 euros. Ce qui a coûté finalement le plus cher, ça a été donc, le sauna que tu as pu voir qui a coûté 1300 euros. Euh, le reste n'était pas, était pas trop cher. Donc, on est, tu vois, sur un budget à 4500 euros, alors qu'un un appartement comme celui-ci si je l'avais fait en un ameublement classique j'en aurais eu de toute manière pour au moins, euh, moins 2000-2500 euros donc on va dire qu'en gros pour, allez, pour schématiser ça va peut-être coûter deux fois plus cher que l'investissement d'un lo logement classique mais derrière tu l'as compris on est sur un cash flow qui est deux fois plus important minimum deux fois plus important au moins deux fois voire 2,5 fois plus donc si on considère que cet appartement génère enfin m'a coûté à peu près 3000 euros de plus qu'un logement classique à peu près mais que derrière je vais chercher euh, en gros euh, pour schématiser 500 euros de plus de plus pardon de cash flow je te laisse faire le calcul rapide de combien de temps il me faut pour absorber tout simplement cette, ce coût supplémentaire donc tu l'as compris si on a 500 euros de plus par mois de cash flow supplémentaire et que derrière ça m'a généré 3000 euros de coûts supplémentaires et eh bien en gros tu l'as compris et eh bien c'est tout simplement six mois supplémentaires c'est à dire qu'en gros dans six mois et eh bien euh, j'aurais absorbé ce coût supplémentaire que m'a généré l'implantation de cet appartement donc tu vois le calcul est assez simple et en plus je suis parti sur des chiffres euh, assez plutôt bas même donc euh il y a très fortes que ça soit au-dessus. D'ailleurs, je partagerai tout ça sur les réseaux sociaux, sur mon compte Insta ou sur cette chaîne YouTube. Je te ferai très certainement une vidéo. Mais euh, voilà, grosso modo, ce que je voulais quand même t'expliquer. Donc, tu vois bien qu'un effort supplémentaire au départ, si tu es capable. Euh, c'est dans le business, c'est ça. Il hein, ne faut pas croire qu'on a tout tout de suite et que l'argent tombe tout de suite. On investit au départ. On investit du temps, on investit de l'argent. Et donc, il y a un retour sur investissement qui s'écoule. Mais pour moi, un retour sur investissement dans six mois, c'est juste demain, quoi. C'est sûr, si le retour investissement était dans deux ans, là, c'est un peu plus compliqué. Et alors, sur ce type d'appartement, en plus, j'ai signé un bail de cinq ans. Alors, je te laisse imaginer, j'ai mon retour sur investissement dans six mois et en plus de ça, bah, après, j'enquise sur euh, quatre belles années supplémentaires où là, je vais pouvoir en, en, enchaîner sur du cash flow tous les mois. Et pour le coup, c'est un récurrent qui va bien tomber tous les mois, qu'on soit très clair, qui est organisé. Euh, en plus de ça, on a automatisé l'entrée. Donc, tu vois, finalement, euh, tout est prêt, tout est OK. Et euh, bah, c'est du revenu supplémentaire qui va tomber euh, tous les mois, tout simplement. Voilà, si c'est quelque chose qui te plaît, la sous-location, ou créer ce type d'expérience, comme je t'avais dit tout à l'heure, tu vas dans la partie euh, description, tu découvriras justement une petite formation gratuite où je t'explique tout ça. Euh, J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu, n'hésite pas à commenter, euh, ou si tu as des questions euh, par rapport à ça, bien évidemment. Euh, J'espère que ce format t'a plu. Euh, et puis, bah écoute, tu le sais, hein, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. On va se terminer sur cette dernière phrase et je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.